Salut et bienvenue dans ce petit tuto consacré à Inkscape. On va voir comment organiser des images. Donc pour cela, on va aller dans Objet et on va cliquer sur Organiser de façon à avoir cette petite fenêtre. Je vous montrerai également une petite astuce liée à l'éditeur XML ici. Et puis euh, on verra des petites options de la fenêtre Aligner Distribuer. Donc ceci étant fait, je vais tout de suite ouvrir un nouveau document. Fichier Nouveau. Euh, affichage par défaut. On va sélectionner ici Plein écran. Voilà, je vais aller dans Fichier Importer. Donc je vais importer mes images qui se situent dans ce dossier là, je veux que les images PNG. Donc je vais sélectionner ici PNG, CTRL A pour tout sélectionner, je vais ouvrir. Euh, là j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, je vais choisir lier pour le tuto, et puis euh, je vais cocher ne plus demander, de façon à ce que pour chaque image ben, j'ai plus cette fenêtre. Euh, je vous montrerai tout de suite après comment réactiver la possibilité d'avoir cette petite fenêtre. Voilà, je clique sur OK. Voilà donc toutes les images ont été importées, je vais tout de suite aller dans les préférences globales d'inscape, aller ici dans importation et remettre la petite coche ici pour avoir pour chaque nouvelle image la possibilité de choisir entre lier et incorporer. Voilà c'est fait, donc j'appuie sur moins pour dézoomer, je sélectionne toutes les images, donc soit avec la flèche noire je fais un rectangle de sélection, soit je fais CTRL A, on voit que toutes les images ont été sélectionnées, en bas on sait qu'il y en a 31, on va aller dans Objet, euh, Organiser, et puis on va choisir 6 euh, voilà, six lignes, 6 six colonnes. Inkscape a automatiquement déduit qu'il fallait mettre 6 lignes, 6 colonnes. Bien sûr, on peut le changer. Hein. Et automatiquement, vous voyez, si j'augmente le nombre de lignes, le nombre de colonnes diminue. Euh, on a la possibilité d'organiser euh, les images donc, par rapport soit au milieu, soit par rapport au, au coin supérieur, supérieur gauche. Pardon. Et puis on a d'autres possibilités. On peut choisir en fonction de la boîte de sélection, là. Moi je préfère choisir par rapport à l'espacement, et on va mettre un espacement de 10, de 10 pixels entre chaque image. Voilà, puis on clique tout simplement sur « Organiser ». Donc j'appuie sur « Moins » pour dézoomer, et vous voyez, toutes les images ont été correctement disposées. On va réduire tout ça en cliquant sur la petite flèche là, et en appuyant sur « CTRL. Voilà, pour zoomer, on peut appuyer sur la touche « Plus » du clavier. Pour se déplacer, je clique sur la molette, je reste appuyé, et je peux me déplacer comme ça. Euh, là, ce que je vais faire, vous voyez, parce que chaque image a une hauteur différente, on va mettre la même hauteur sur toutes les images, donc j'en je, sélectionne une ici. Je vais dans édition, je fais copier, voilà, je sélectionne tout, CTRL A, édition, coller les dimensions, je fais coller la hauteur séparée. Euh, par contre, j'ai oublié ici de cliquer sur le cadenas de façon à ce que les images ne soient pas déformées. Hop, voilà, tout simplement. Je reclique là-dessus et vous voyez, toutes mes images ont été correctement organisées. Euh, J'ajuste les dimensions de mon document à ma sélection. Donc si je fais CTRL SHIFT R... Automatiquement, vous voyez, mon document s'est ajusté à ma sélection. On peut éventuellement mettre une petite marge tout autour. Donc pour cela, je vais cliquer là-dessus. Je vais cliquer sur redimensionner la page au contenu et mettre ici une petite marge de 10 tout autour. Si je clique sur le 4 mains, vous voyez, les 10 mm sont répartis. Et je reclique là-dessus à ajuster la page au dessin ou à la sélection. On voit que le raccourci, c'est le Maj Ctrl R que j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais vous montrer une petite astuce liée ici à l'éditeur XML. Parce qu'en fait, toutes les images qui ont été importées ont été importées et mises un petit peu de façon aléatoire. Dans le dossier, j'ai bien une image 1 qui est ici, l'image 2 est juste après, l'image 3 est là. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu le bazar. Donc par contre, pour organiser tout ça, en fonction du numéro des images, il ben, n'y a pas de solution que de tout faire à la main. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si je clique sur l'image 1 et que j'appuie sur tabulation, je passe automatiquement à l'image 2, l'image 3, l'image 4, etc. Donc ça, ça va être pratique pour ben, organiser à la main, par contre, toutes les images. Donc là, je clique... J'ai l'image 1, j'appuie sur tab, je vais mettre l'image 2 ici, hop, l'image 3, donc là je vais désactiver le magnétisme, l'image 4, voilà, donc ce que je vais faire, je vais mettre sur pause, voilà, j'ai organisé toutes les images à la main, maintenant, donc je sélectionne la première image, et on voit que si j'appuie sur tabulation, hop, toutes les images maintenant sont bien organisées, donc je resélectionne tout, CTRL A, organiser ici, et je clique sur organiser. On va maintenant voir les petites options qui se situent dans la fenêtre alignée et distribuée ici. Et on a la possibilité donc de déplacer voilà, de déplacer les images voyez, hop, dans un sens. Et si je clique là-dessus, dans un autre. Tout en conservant bien sûr l'organisation de l'image 1 jusqu'à l'image 31. Et là on a la possibilité donc de mélanger toutes les images. Comme ceci. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.